Bonjour à tous, nous sommes le 6 septembre 2020. Euh, Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu particulière parce qu'on attend ce qui va arriver sur les marchés. Euh, lundi, on a eu une dégringolade des deux derniers jours. C'était une correction qui était attendue, mais là, on va voir ce qui va arriver dans la suite. Euh, donc, je voudrais peut-être en profiter pour parler un peu de, de COVID. <rire> je, non, je ne veux pas nécessairement parler de COVID. Comme je, je vous ai dit, c'est pas une... Cette chaîne-là, c'est une chaîne qui se dédie surtout à l'économie, mais je voudrais quand même regarder la COVID et au niveau des statistiques. La raison est assez simple euh, où ce qui se passe au niveau de l'économie, ce qui va se passer au niveau de l'économie euh, en septembre, octobre, novembre, jusqu'à l'élection Trump. Donc, on va regarder ça rapidement. Euh, je veux vraiment, comme, pas focuser là-dessus. Je voudrais vous montrer simplement des chiffres euh, qui sont au Québec. Là. là, on parle de deuxième vague. Ici, c'est rendu un état de panique. On se trouve à voir les masques. On parle de lunettes. On parle d'autres mesures encore. Euh, excusez, je ne pensais pas vivre ça de ma vie dans une, euh, un pays de liberté, de démocratie. Euh, et puis, surtout, euh, c'est euh, ce que le gouvernement fait, les mesures qui... Les continue absolument, à mon avis, à exagérer, euh, parce que les écoles, maintenant, ici au Québec, euh, je ne sais pas si vous, euh, vous c'est comme ça euh, en France ou dans d'autres pays européens, je pense que oui, on serre la vis. Euh, mais ici, au niveau des statistiques, au niveau, on va regarder le nombre de, de morts et le nombre d'hospitalisations, c'est vraiment la baisse. Moi, j'essaie de regarder les chiffres tout le temps. Lorsque je vous présente quelque chose sur ma chaîne, je ne veux vraiment pas vous lancer n'importe quoi. Il faut que ça soit appuyé par des chiffres. Et c'est ce que je veux faire au niveau du... On va commencer avec ça, le COVID. On va commencer assez rapidement. Parce qu'ensuite, on va aller au niveau de l'économie. Donc, je veux vraiment commencer. Peut-être qu'on regarde ça d'une manière assez placide. Euh, je vais vous montrer premièrement le, le nombre de morts qu'on a ici au Québec. Euh, ça, ça se trouve être le nombre de, de morts répertoriés. On est rendu au, au mois de septembre. Euh, donc la courbe est complètement aplatie. Euh, dans les médias traditionnels canadiens, euh, achetés par les gouvernements, parce que comme je vous avais mentionné ici au Québec, le gouvernement de la CAC, le gouvernement Legault avec euh, euh, le premier ministre, euh, non le M. Arruda, ben c'est lui qui mène le Québec en ce moment. Euh, donc, euh, nous dit qu'il faut faire attention la deuxième vague, les cas. C'est terrible, on veut arrêter ça, mais regardez la réalité. Écoutez, j'invente rien. Ça, ça vient du gouvernement du Québec. Ça se trouve être euh, l'institut de la statistique au, au niveau du Québec. Donc, euh, j'invente rien, rien. Je vous montre les chiffres. Je suis allé piger le, le graphique ce matin. Je suis allé le prendre sur le site du gouvernement. Là. Donc, c'est le gouvernement du Québec et j'en reviens pas. Euh, les médias au niveau du débat, comment que c'est rendu loin, mais pourtant, les morts, le nombre de morts, c'est 0, 1, 0, puis c'est dans, nous, dans notre cas, c'est des, des personnes, c'est des personnes, euh âgés, on ne veut pas euh, laisser aller euh, les personnes âgées, on veut prendre soin d'eux, mais la mort est une chose normale, et c'est ça qu'on a oublié, la mort, la maladie c'est la nouvelle religion ici euh, au Québec, euh, la, la, la maladie, je parle des soins hospitaliers, tout ça, mais on, on, il faut avouer, puis je pense c'est, euh, euh, je ne me souviens pas un philosophe que j'ai écouté dernièrement, c'est ça qui parlait, euh, on ne veut pas avouer cette réalité qu'un jour on, on va mourir, on ne sera plus là. Donc, je pense que notre société est teintée de ça, cette peur chronique-là, et surtout une peur alimentée par nos gouvernements qui me dépasse. Donc, la réalité, ce premier graphique-là est vraiment euh, euh, c'est les COVID, les cas de, de mortalité au Québec. Je parle vraiment du Québec. Et le deuxième graphique, c'est le nombre d'hospitalisations. Vous allez dans les hôpitaux, c'est un médecin qui disait ça, mais ici au Québec, on peut pas parler librement de ça parce que euh, le Collège des médecins accepte pas un discours autre que celui qui est euh, euh, propagé, propagandé, c'est la propagande, par le gouvernement, le gouvernement ici québécois, et je sais que c'est comme ça dans plusieurs pays euh, dans le monde. Donc, euh, on se trouve être vraiment dans un, un une étape où la, la maladie, en tout cas selon les statistiques, je vous ai montré le nombre de, de morts, c'est terminé. Euh, en tout cas, on arrive en septembre, c'est vraiment, vraiment à la baisse. Et au niveau des hospitalisations, c'est la même chose. Je n'ai pas mis de vidéo, mais Arruda, le médecin... le, le Arruda, le, le, le directeur de la santé ici au Québec dit que ah non, il faut faire attention, qu'il y a peur d'une deuxième vague, tout ça. Donc, il y a pas beaucoup de voix qui se lèvent ici au Québec et on a les les des personnes qui veulent, euh, euh, qui sont médecins euh, ou euh, qui sont en politique, euh, se font euh, vraiment euh, terre sur tous les médias. Là, il, il y a eu un, une émission qui se trouve, c'est Denis Lévesque ici et c'est vraiment du de l'émission populaire. Ouais je sais euh, pas, il peut parler, mettons, de chien de madame euh, euh, Lancette, euh, qui a eu un, un oreille déchirée, c'est un... vraiment du n'importe quoi, surtout euh, lui, Denis Levesque, je le trouve vraiment, euh, euh, je ai jamais aimé beaucoup, beaucoup son style d'émission, mais là, je trouve que c'est du n'importe quoi, mais là, il a invité le docteur euh, Amir Kadhi, qui a été... Euh, euh, chef du parti Québec, Québec solidaire ben, pendant des années, euh, il a été député à l'Assemblée nationale pendant des années. C'est pas que je suis pour lui ou contre lui, mais je vous dis rien que lui commence à contester euh, ce qui se passe euh, en ce moment euh, au niveau ben, la non euh, euh, de pas employer ce médecin, euh, de pas employer l'hydrochloroquine et aussi il parle un peu de, de Bill Gates tout ça. Donc, euh, je vous laisse écouter. Le son n'est pas très très bon. Euh, C'est euh, ça a été filmé devant une télévision. Peut-être que l'émission, justement, a été effacée complètement. Moi, j'ai pris ça sur euh, YouTube. Euh, C'est l'émission intégrale. Ben, intégrale, un, un bout, là. Euh, vous allez voir ce qui se dit, puis on va le laisser aller. Puis, euh... Il y a eu beaucoup de controverses, mais l'OMS s'est rétracté et a réintroduit son étude sur le claquenil, sur l'hydroxychloroquine. Donc, il ne faut pas mettre ça dans la bouche de l'OMS. Il y a certains scientifiques, certains journaux qui ont dit. Certaines études qui ont dit que ça pourrait être dangereux, et d'autres, des gens très compétents, comme le docteur Raoult, comme le docteur Chester Perrin, Quand on a des milliards d'investissements sur un vaccin, euh, ils, vont, ils vont vouloir nous le fourguer à tout prix. Ben, J'ai entendu une interview de Bill Gates récente qui m'a fait froid dans le dos en disant que de toute façon, vous n'aurez pas le choix, vous serez vaccinés. Normalcy only returns when we largely vaccinated... The entire global population. Quand on observe la manière dont les malades se comportent aujourd'hui, on observe en tout cas que ça semble moins virulent, moins sévère comme complication qu'il y a trois ou quatre mois. Mais dans moi, je ne suis pas, j'ai pas les compétences d'un virologue de la renommée de la compétence du docteur Raoult. On va arrêter cela là. Ben, de toute façon, c'est mon petit clip est fini. C'est un petit bout de clip que j'avais pris. Euh, donc, euh, vous voyez très bien que, dans le fond, euh, la maladie est pas... Euh, en tout cas, en ce moment, on est vraiment dans une étape où c'est la fin de cette euh, pandémie. Et puis, on se retrouve avec des mesures des mesures qui sont... Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Je ne sais pas, j'essaie de comprendre. Moi, je me disais que c'est l'élection de Donald Trump ou c'est euh, ben, la mondialisation. Essayer de nous... Euh, faire embarquer dans le, nou le, nou le nouvel ordre mondial qui s'en vient. Euh, le sommet de Davos a été retardé jusqu'en juin. Peut-être que c'est de voir ce qui va se passer aux États-Unis, parce que euh, vraiment, là, euh, là je euh, vais avoir rien qu'un petit euh, diapo pour vous montrer ce qui se passe aux États-Unis, mais... Euh, si vous voulez aller voir euh, les émeutes les aux États-Unis, vous rien qu'à faire quelques recherches sur euh, les journaux, euh, des vidéos. Euh, vous avez beaucoup de... de euh, parce que Zero Edge, euh, j'aime beaucoup ce site-là, parce qu'il dans le fond... Lorsqu'ils sortent une nouvelle, euh, les médias sont poussés à la sortir un peu euh, plus tard, et c'est le site qui est le plus regardé de Wall Street, c'est pas compliqué au niveau économie, au niveau de la politique aussi. Donc sur Zero Hour, vous avez beaucoup beaucoup de personnes qui filment. Euh, donc si vous allez, vous voulez aller voir ce qui se passe aux États-Unis, état, les, les États-Unis sont à feu et à sang, la population est divisée comme jamais. Donc en ce moment, on se trouve à être dans un état vraiment de de guerre et et euh, l'élection Trump. De, de Trump, je dis l'élection américaine mais pour moi je pense que Trump va gagner euh, Pauvre M. Biden je pense qu'il est à moitié plus là il, il a perdu, euh, c'est pas de sa faute mais dans le fond ça se trouve avec lui qui ont choisi pour euh, euh, le, le, le placer euh, à la tête des démocrates et euh, la campagne, euh, dans les médias euh, c'est sûr que si vous allez dans sur les médias euh, traditionnels euh, aux États-Unis, euh, même ici au Québec, euh, c'est Biden qui mène, qui va gagner, et tout, mais si vous regardez plus en profondeur, euh, Trump euh, fait une très belle campagne, et je suis pas américain et je ne prends pas pour Trump, c'est vraiment, je dois le préciser, parce que souvent j'ai des commentaires comme dire, je, je suis pas pro-Trump ou pro-Biden, je suis pas américain de toute façon, donc, mais je regarde la réalité et euh, non, euh, la, la campagne de Biden va vraiment, vraiment pas bien, euh, donc euh, ben c'est euh, sur euh, je dis qu'elle va pas bien dans les médias traditionnels vous allez avoir les sondages que Biden gagne encore puis non, non la réalité c'est que Trump euh euh, je ne vois, je vois pas ce qui va arriver autrement, mais comme je vous dis, je ne suis pas devin, je ne peux pas vous dire exactement ce qui va arriver. Mais avant d'aller euh, dans le, le plus, le, le côté économique, il y a deux choses. Ben, une dernière chose que je voudrais vous parler à propos de, du, du COVID ici au, au Canada. Euh, c'est quasiment gênant d'en parler, mais c'est du sérieux. Euh, sexe et pandémie ça se trouve être la responsable de la santé au Canada euh, elle perce ses signes elle a parlé qu'il faudrait faire attention euh, ben, je vais vous lire dans le fond euh, l'administratrice en chef de la santé publique du Canada c'est une mise en garde aux jeunes adultes qui sont responsables de la récente remontée des cas de COVID Puis, comme je vous dis, les statistiques nous disent pas ça il y a des cas, oui il y a des cas c'est ça, la contamination se poursuit, c'est très bien. Mais les morts, ça, ça descend. Hospi les hospitalisations, ça descend d'une manière vraiment, vraiment... Euh, ça nous montre que la bulle, est, la, la, bulle la, la cloche est terminée. Et là, on regarde au, l'automne. On vit dans la peur, vraiment dans la peur. Mais la population commence à voir cette folie-là. Euh, donc, en tout cas, ici, on va continuer. La docteure Terramazamé a euh, une femme discrète et posée, s'est attirée des moqueries de nombreux Canadiens cette semaine après avoir publié une série de consignes visant à éviter la transmission du corona avec de nouveaux par partenaires sexuels. Elle recommande notamment de favoriser les activités sexuelles où vous êtes seul. <rire> et s'il y a une relation sexuelle avec un partenaire... Hors ménage ou hors bulle sociale, les est sujet d'éviter les baisers, les contacts entre visages, quitte à porter un masque pendant l'acte. Donc, euh, si on nous avait dit ça, euh, j'aurais probablement ri de, de, de ça, mais on est rendu là. Et euh, je me souviens encore, le, le père du, euh, de notre premier ministre... Euh, euh, pierre Elliott Trudeau avait dit, euh, parce que ça lui avait été posé au niveau des, euh, de ce qui se passe au niveau de, ben, de la sexualité barrière, euh, puis Trudeau avait bien répondu, le père je dis bien, pas euh, Justin, Justin va peut-être euh, perdre sa place cet automne, on va voir s'il va y avoir un renversement de pouvoir parce qu'ils sont vraiment minoritaires, et euh, en tout cas. mais pierre Elliott Trudeau avait dit ce qui se passe dans la chambre à coucher, ça ne nous, nous, nous, nous regarde pas. Et là, on est en train de faire le contraire. Donc, on pourrait avoir des polices qui, euh, euh, qui viennent vérifier... Qui viennent vérifier... Excusez, là, il fallait que je sorte cette nouvelle-là. Qui viennent vérifier ce que vous faites chez vous. Euh, tout euh, là, l'école là, est, est recommencée. Je pense que c'est une jeune. Ce que j'ai entendu parler, mon fils euh, passait devant l'école, c'est ce qu'il me dit. Il dit, les jeunes ne euh, respectent pas les... La, la, la distanciation sociale. Ils ont été tellement euh, confinés, ils s'ennuient de leurs amis. Euh, les jeunes sportifs aussi sont très, très déçus de ce qui se passe parce que le sport euh, amateur euh, a complètement arrêté cet été. Euh, c'est ça. Euh, l'économie ici, il euh, n'y a rien de parti C'est la même chose euh, chez vous. J'imagine l'économie, c'est terrible, c'est catastrophique. Euh, mon fils, qui a le commerce aussi, euh, c'est catastrophique. Là, euh, et il sentait, il essaie de sortir la de s'en sortir sortir en, en maintenant le, la, la business à flot, mais euh, c'est difficile. Donc, euh, ça, c'était la première... Euh euh, une première section. Je voulais vous parler euh, coronavirus, mais euh, simplement au niveau des chiffres. Vous avez bien vu là. Je ne fais pas de propagande. Euh, porter un masque, euh, si vous voulez, ça. ça J'ai aucun problème qu'une personne veuille porter un masque. Mais quelqu'un qui nous impose euh, des mesures, on par, parle du masque. Maintenant, on parle de lunettes aussi ici au Québec. Porter des lunettes. Euh, Bientôt, on va nous dire de porter un armeux. Bientôt, peut-être qu'on va venir espionner chez nous des polices qui vont arriver, des polices du, du Corona qui vont arriver ici, malgré que les cas, c'est plus qu'à la baisse, c'est à terre. Donc, on va voir ce qui va se passer. Et puis, avant de l'entrée en matière au niveau de l'économie, on va aller voir, je vous avais parlé de, de, de l'or. Il y en a plusieurs qui m'avaient demandé où est-ce qu'on peut... Euh, euh, trouver des, des, des actions orifères euh, ou argentifères, ben vous avez un paquet de sites dans le fond. Euh, je vous ferai pas euh, ça, je vais mettre le lien. Ça se trouve à être Bar Chart, c'est un des sites. Il euh, y a Stock Chart aussi. Il euh, y en a plein, plein de sites. Où vous pouvez euh, aller chercher le secteur. Ça, c'est des, euh, des actions qui composent le secteur. Et ce qui est le fun, ben, ce qui est plaisant, vous n'êtes pas obligé de payer rien sur euh, BarChat, je vais mettre le lien, c'est que vous pouvez, euh, ça, je trouve ça intéressant, si vous faites des recherches, ben, moi, je parle au niveau, ah, là, il faut que je me logue, mais dans le fond, euh, je me trouve à, à avoir un compte qui ne coûte rien. Là. Donc, vous pouvez, euh, je ne pensais pas que pour utiliser l'outil, il fallait que je sois logué. Bon, ben. Je suis logué. Puis, il y a un petit outil ici euh, euh, qui se trouve à être Tableau à feuille mobile qui vous permet rapidement de euh, créer vos vues, mettons par mois ou par euh, semaine. Et puis là, vous vous promenez parmi les. Euh, euh, savoir où ce qu'on est rendu. Euh... Regardez, ça, ça donne. Puis vous pouvez faire vos propres configurations. Tout ça, c'est n'est pas. Pour... Je ne vous dis pas d'utiliser Backchart, je vous dis que, dans le fond, au niveau de, de, des outils pour chercher des actions, il y en a beaucoup. Je vais mettre le petit lien euh, euh, dans ma vidéo, puis si vous voulez l'utiliser, vous l'utiliserez. Euh, ça c'est Franco-Nevada euh, donc euh, on voit très très bien que l'or est à monter, aussi le secteur mais c'est pour vous donner l'outil le lien est en bas, si vous n'avez pas de compte créez-vous un compte si vous voulez utiliser cet outil-là et puis euh, ce qui est plaisant avec cet outil-là aussi vous pouvez euh, euh, pa, euh, aussi aller chercher les, euh, le, le fondamental euh, euh, je ne sais pas, ben, vous cliquez euh, dessus comme ça et vous, allez, vous pouvez aller chercher le toute la capitalisation, capitalisation boursière. Il euh, y a une petite chose qui vous dit quoi acheter, quoi vendre, mais ça, là-dessus, fiez-vous pas trop. C'est vraiment... eux autres même font des mises en garde. Donc, mais vous avez toutes les données historiques et tout et tout. Donc, je vais remettre le lien en bas. Puis, euh, je vous avais parlé des mines et vous parlez de la similitude lorsque l'or, l'argent monte. Les mines, euh, que ce soit du euh, lithium, fer, euh, habituellement, les mines euh, suivent pas mal le... le la, la, la configuration de, euh, de l'or et de l'argent l'or et l'argent sont un peu un indicateur euh, des mines euh, la raison euh, c'est simple c'est que lorsqu'on on cherche de l'or on cherche ou de l'argent on, on trouve souvent du cuivre dans les mines d'or d'argent on peut trouver du zinc on peut trouver toutes sortes de métaux donc euh, c'est pas mal en parallèle et pour euh, vous démontrer ça bien, ça ça se trouve être le, le, le Dow Jones US Gold Mining Index, l'index euh, des minières euh, d'or. Et regardez bien, on s'en va euh, simplement, ça c'est l'index des minières, euh, tout simplement euh, le secteur minier, qu'on a avec du cuivre, du zinc, euh, peu importe, du cobalt, euh, tout, ça se trouve être l'ensemble des mines. Et regardez le graphique très très semblable, c'est pratiquement euh, la même chose. Donc l'or, secteur minier, les minières d'or. Et ça, ça se trouve être les minières, les autres minières. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Euh, Là-dessus, je vais vous laisser le lien, mais on continue. On s'en va au niveau de l'économie. Euh, au niveau de l'économie, ce qui va se passer euh, au niveau de, de, de l'automne qui s'en vient, comme je vous avais dit, euh, probablement qu'on va avoir euh, des soubresauts. Et euh, ici, au Québec, euh, j'ai pris ça parce que moi, je suis québécois... Je, je fais affaire aussi avec des au niveau de la caisse, donc euh, des caisses. Ben c'est une coopérative dans le fond des jardins, c'est c'est pas nécessairement euh, une banque comme euh, on entend, parce qu'on se trouve à avoir une ristourne chaque année, on est euh, euh, on fait partie de la coopérative, mais c'est une caisse, une, une pseudo banque, mais c'est notre caisse ici des jardins très connus au Québec, vous connaissez peut-être. Des jardins pessimistes quant à la reprise économique. La coopérative s'attend à ce que celle-ci soit longue et inégale. Et euh, là, je vais vous lire, je vous j'ai tout lu l'article, mais je vais vous, je vous passer euh, de tout lire ça. Je voyais que vous donnez, en fin de compte, les points forts de l'article. Avec une reprise économique qui s'annonce longue et inégale en raison de la crise sanitaire, le mouvement des jardins a décidé de prolonger certains allègements euh, actuellement en place en plus de déployer de nouvelles mesures d'aide, notamment, notamment pour épauler les entreprises qui luttent pour leur survie. Donc, déjà, il y avait eu des, me, des mesures ici, des arrêts de prêts, hypothèques, euh, report d'hypothèques, euh, capitalisation des intérêts, mais on peut reporter ça euh, longtemps, et là, ça va continuer cet autant Et comme je vous avais dit, ici au, au Québec et au Canada, uh, Chrystia Freeland avait dit uh, qu'on va en remettre là, des mesures. Il n'y a pas encore uh, d'annonce, mais déjà, il y a une, en voyant ce qu'on voit ici au niveau de, uh, de Desjardins qui vient d'annoncer qu'il va poursuivre des mesures, uh, les mesures, c'est sûr, ça va être uh, encore uh, prolonger les arrêts d'hypothèque probablement. Uh, ça va être les prolonger aussi les arrêts de d'emprunt, peut-être les prêts étudiants, peu importe. Il va y avoir beaucoup de mesures encore que des jardins est prêt à faire. Euh, donc, euh, ce n'est pas parce que on revient de vacances que tout est dernier. Nous, a lancé le président et chef de la direction des jardins Guy Cormier au cours d'une entrevue téléphonique. La reprise va être très inégale d'une région à l'autre et parmi les différents secteurs de l'économie. Et moi, ce que je me dis, c'est vraiment la peur qui est là et que les gouvernements alimentent, alimentent. Les gouvernements alimentent cette peur, puis ils commencent à avoir plusieurs citoyens qui remettent en doute. Même euh, vous, je sais que. Vous, euh euh, en France, il euh, y a plusieurs personnes, des, des médecins même, hein, euh, le docteur Poussin. En tout cas, il y a plusieurs personnes qui commencent à remettre en, en doute toutes ces mesures-là. Euh, mais ici, c'est je vous ai présenté Amir Kadir, mais à part de ça, il euh, y en a qui, qui mettent en doute, mais ils sont obligés d'aller dans des euh, euh, sur Internet, euh, sur YouTube euh, ou Facebook euh, pour parler. Euh, on parle de professionnels donc, et euh, ils peuvent pas parler librement parce que le collège des médecins peut les réprimander si quelque chose qui est hors du cadre euh, des gouvernements. Donc, euh, <rire> on est dans une situation absolument folle. Euh, donc, cette peur euh, fait en sorte que l'économie euh, ralentit et euh, euh, des jardins, c'est le lien de tout ça. là. Et euh, même à la fin d'une pandémie. Là par exemple, lorsque viendra le temps de renouveler une marge de crédit, des secousses provoquées par la pandémie ne feront, euh, ne feront pas nécessairement grimper les taux d'intérêt demandés. Des jardins évaluera les demandes par cas. Ils donnent des, des cas précis. Là, euh, euh, Desjardins a également décidé de maintenir au moins pour l'automne des mesures euh, ces mesures d'allègement permettant à des membres et clients de pouvoir reporter des paiements sur des produits comme les hypothèques euh, en plus d'obtenir un taux d'intérêt réduit sur des cartes de crédit trouve ce soit l'article parle de ça la peur euh, des jardins qui est quand même très importante au Québec et euh, euh, les mesures euh, ici n'ont pas été annoncées par d'autres banques, mais Desjardins est toujours le, le, le premier à le faire. Il l'a fait euh, du moment qu'on a eu le début du confinement et les autres vont suivre, ils n'ont pas le choix. Donc, euh, c'est ça, Desjardins euh, vraiment euh, lance l'avertissement de cet automne. Au niveau, je parle au niveau de la peur engendrée par le coronavirus, même si le coronavirus s'est terminé. Et même, notre cher Avouda a dit que ça va peut-être prendre deux ans, trois ans, je ne sais pas où qu'ils vont aller chercher les chiffres parce que sur le, leur, leur site où ils publient les statistiques, il euh, n'y a rien, il n'y a rien, rien, rien. Euh, J'ai aucune idée où ce qu'ils vont aller chercher. Oups, oh, excusez. Euh, regardez où ce qu'ils vont aller chercher les chiffres. À moins qu'on ait une recrudescence, mais on est l'automne, on arrive, euh, nombre de morts et nombre de, de cas d'hospitalisation... En tout cas, ça va être à suivre. Euh, on va retourner à, à côté économique. Euh, ça, ce n'est pas une nouvelle, euh, je vous en avais parlé, que les taux d'intérêt, Parole l'a dit, euh, pourraient rester bas euh, très très longtemps, durant des années, et peut-être ne plus jamais remonter, parce qu'on est dans une situation, euh, c'est du jamais vu ce qu'on qu vit euh, au niveau de l'économie, l'économie réelle, je parle, parle pas de l'économie soufflée, euh, euh, parce que je vous avais un peu expliqué ce qui s'était passé au niveau de, de, de, de la fausse euh, euh, bulle qui a été créée à partir du creux de mars, c'est faux, tout est faux. Euh, Powell, ben, la Fed, euh, ici au Canada, c'est la Banque du Canada, Banque du Japon, ont injecté euh, des milliards de milliards dans l'économie et une grande partie de ces capitaux-là euh, je vous ai parlé de ça dans la dernière vidéo au niveau de la vélocité de la monnaie, euh, cet argent-là n'est pas allé directement dans l'économie réelle, est allé sur la spéculation, et je vais vous montrer un graphique tout à l'heure, vous allez vraiment voir ça, euh, c'est évident, euh, c'est la spéculation, euh, on va attendre avant d'aller voir le graphique, euh, je vais vous montrer euh, ici un autre, Ah, on va éteindre ça ici, on met ça comme ça, on parle de la... la... Oh, ça, je peux l'éteindre dans le fond, comme ça. Bon. Euh, AP, euh, ça vient du euh, Associated Press. Euh, AP explique que la dette améri... américaine dépassera bientôt la taille de l'ensemble de l'économie. Cette valeur ici, mes petits carrés, on pas suivi. J'avais tout préparé ça bien et je comprends pas. Mais ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va arrêter ça. On va, comme ça, on va sortir de ça. Euh, là, on parle un peu de la guerre du coronavirus, et pour la, pour la raison pour laquelle je voulais vous parler de ça. La guerre du gouvernement américain contre le coronavirus impose la plus lourde pression sur le trésor américain depuis la volonté américaine de vaincre l'Allemagne nazie et le Japon impérial il y a trois quarts de siècle, c'est-à-dire à la Deuxième Guerre mondiale. On n'a jamais déployé autant d'efforts financiers pour repartir la soi-disant machine, et on paralyse, on continue à paralyser euh, la machine. Je, je, C'est de la contradiction. Euh, le, le budget a euh, averti que le gouvernement enregistra cette année le plus grand déficit bu budgétaire en pourcentage de l'économie depuis 1945, la seconde guerre mondiale. L'année prochaine, la dette fédérale, la somme... Euh, euh, la somme de la poussée annuelle des déficits annuels devrait dépasser la taille de l'ensemble de l'économie américaine pour la première fois depuis 1946 ce qui est arrivé en l'article parle de ça ce qui est arrivé en 45 après la deuxième guerre mondiale on a pu se rattraper, c'est de valeur que j'ai perdu mes petits repères. On a pu se rattraper euh, en, à, à partir de euh, 46, 47, 48, jusqu'à 61. On a pu se rattraper et payer euh, euh, la, la dette euh, au niveau des États-Unis. On a appelé ça la période des Glorieuses de 1950 à 60, dans ces coins-là, parce qu'un peu plus tard, en 70, on a eu la crise du pétrole et c'était plus... Euh, euh, ça a été plus difficile pour les États-Unis. Mais euh, là, aujourd'hui, on, on en est... Je peut-être euh, les replacer. J'étais... Euh, bon, toutes mes choses ont décalé. Je ne sais pas... <rire> euh... Oui, c'est ça. Ici, il parle de ça. Derrière le, ce succès, se cache une économie à croissance rapide qui a généré des revenus croissants par le gouvernement et a, fait, et a effacé la dette. De 47 à 61, aux États-Unis, on avait réussi à effacer la dette. Pourtant, aujourd'hui, les économistes, euh, on parle de la dette, qui s'est accumulé aujourd'hui, on est tombé dans une folie d'endettement depuis, euh, ben surtout depuis 2009. La bourse a été alimentée par cette euh, croissance de la dette. Et euh, je suis sûr qu'il parle un peu. J'ai perdu mes repas comme je vous le dis, mais en gros c'est ça. Et la, la, ce qui pourrait euh, arriver, ben c'est ça, c'est le nouvel, ben quand je dis ordre mondial, c'est pas comploté, C'est, ça vient même pas de moi. C'est le grand reset. Ça vient. Comme je vous avais dit, du sommet de Davos, qui est reporté en... Donc, euh, la nouvelle ordre mondiale, ce qu'elle va faire, tout simplement, peut-être, effacer beaucoup de dettes, partir sur des nouveaux euh, euh, paradigmes. Ça, on avait vu ça. OK. Ça, on avait vu ça tantôt. Ah, ouais, ben c'est ça. Je vous avais comme préparé les... Les, les graphiques pour les secteurs donc euh, on était euh, euh, on est depuis 2009 là à des sommets et on a eu une accélération comme vous le savez euh, depuis euh, les derniers temps au niveau du euh, on va rien aller voir rapidement sur mon site Bourse Technique parce que j'ai mis comme je vous dis sur mon site j'ai mis euh, des données qui proviennent directement de la Fed à jour et euh, c'est la masse monétaire peut-être que je pourrais vous vous euh, euh, ce qui est arrivé, là, les derniers, les derniers temps, à, à partir de, ben, surtout, ça s'est accéléré. Ça avait commencé en septembre, octobre, et là, on est euh, un pic ici. Et je ne pense pas qu'on est prêt à terminer le, le gonflement du bilan américain qui agite à peu près tout et la masse monétaire créée artificiellement continue à, à, à allègrement à exploser. Donc, euh, on a eu un, un... un soubresaut assez important les deux derniers jours. Est-ce que c'est dit que la bulle va éclater... Euh... Dans les prochains mois, j'en ai aucune idée. Euh, on sait très bien que l'automne, à cause de, de plusieurs crashs qui sont arrivés en automne, ça pourrait peut-être euh, inciter à, à, à une crainte spéciale, mais euh, qui pourrait faire chuter les bourses. Je ne sais pas si le, le, le mouvement va se freiner, même si deux jours, ce n'est pas assez pour dire que le mouvement va se freiner. Par contre, euh, c'est à observer ce qui va arriver euh, dans les prochains jours, les prochaines semaines. Mais je voudrais vous montrer... <rire> La spéculation. Ça, ça se trouve être la spéculation euh, small, des Small Traders. C'est un graphique que j'ai pris. Que le montant net de la spéculation, depuis le creux de mars, mais ça avait commencé un peu avant, cette folie-là de spéculation, qui est, due, qui est due justement à ce que la Fed encourage euh, euh, l'injection de monnaie dans le système. Elle-même achète des actifs maintenant. Elle achète des banques... Euh, des dettes d'entreprises de, euh, américaines. Et euh, euh, là, ça a été, la, les derniers temps, ça a été vraiment, vraiment, euh, comme on dit ici au Québec, le barbe ouvert, c'était la folie. Euh, regardez ce que ça a causé parmi euh, les spéculateurs. On n'a jamais eu autant de spéculateurs. Même euh, les, les années 2000, je pense... Euh, semble euh, un peu euh, <rire> pâle en comparaison de ce qui se passe aujourd'hui, donc euh, c'est vraiment une folie euh, de spéculation, euh, Tesla lui-même qui est dans une bulle, euh, c'est 1200 qu'on m'a dit, le PE, là, euh, les revenus que Tesla fait via sa valorisation boursière, euh, c'est 1200 le, le PE, PE ratio, c'est... C'est du jamais vu, il n'y a aucune action, je pense, qui a été autant évaluée. Et une grande partie. Même si on dit que euh, Elon Moss est un génie qui a beaucoup. Mais quand même, c'est une compagnie d'automobile. C'est une compagnie d'automobile. Il y a plusieurs autres compagnies qui commencent à se lancer dans l'électrique aussi. Euh, une Tesla, c'est une belle voiture, J'ai pas de problème avec ça. Euh, je trouve que c'est quelque chose de bien, tout ça. Mais il y a beaucoup de compagnies qui se lancent dans l'automobile. Et surtout, si on dit qu'il y a plusieurs endroits sur la planète qu'on veut euh, tomber complètement électrique euh, d'ici 2030, ben, il va y avoir beaucoup de compagnies qui vont... Mais pourquoi que cette compagnie-là... Euh, oui, il y a Star X en arrière qui va être euh, Elon Musk qui lance des, des fusées, qui veut mettre beaucoup, beaucoup de, de fusées dans l'espace pour mettre des satellites, peut-être mais il y a quand même euh, des limites à l'action de Tesla et ici, euh, ce que vous voyez comme graphique c'est tout simplement cette fameuse spéculation qui, euh, qui est complètement idiote euh, qui continue euh, vraiment euh, de, de, de, de, de poursuivre une hausse euh, ben c'est ça, on se trouve à être là, là. on se trouve à être à des extrêmes, là on vient de connaître une petite correction. Est-ce que la correction va entraîner euh, un mouvement, euh, aller toucher à la moyenne mobile 200? Euh, tout est au sommet ici, on vient de passer une zone, si on parle du long terme, là, vraiment du long terme, ben, c'est peut-être un graphique, c'est un hebdomadaire. Ah non, c'est délai même, je le vois ici, excusez. Délé, mais on se trouve à être quand même au, au, au top ici, là. Donc, euh, on commencerait peut-être une, une seconde période de. Euh Consolidation, On va voir, on va suivre ça. Mais euh, de consolidation ou euh, une correction qui va se poursuivre jusqu'en septembre-octobre. On ben, est en septembre, en octobre et, et tout ça. Et euh, l'autre euh, l'autre nouvelle que je voulais vous parler, puis on va terminer avec ça. Euh, je vais euh, tout simplement attendre une petite minute. On va... Oui, on va aller tout simplement. Euh, je vais aller ouvrir euh, mes, euh, mes graphiques pour regarder ça rapidement, mais on n'aura pas quand même beaucoup de temps parce qu'on est je, je veux comme limiter, comme je vous dis, on est. On est à 32 minutes. <rire> Donc, euh, c'est pas grave, euh, on continue pareil. Euh, là, c'est un autre. Euh, tu sais, comme je vous, je vous ai dit, euh, vous allez juste avoir euh, sur plusieurs euh, sites euh, qui montrent euh, des, euh, des manifestations aux États-Unis qui sont filmées. Ici, euh, j'ai pris un petit article qui parle de ça. Euh, on va le lire, puis vous tirez vos, pro vos propres conclusions. Ça, c'est Black Lives Matter, là, le mouvement qui. On défait tout, on repart la société, les Noirs euh, sont. Les Noirs on, on, doivent revendiquer. Puis, j'ai vu et je connais plusieurs Noirs qui n'ont vraiment pas cette mentalité. Des personnes de couleur, de Noirs, qui, qui sont mes amis et aucunement ont cette mentalité-là, mais on lit. La violence que nous voyons se produit principalement dans des villes blanches, principalement par des Blancs. Minneapolis est à 19% de noirs, Seattle à 7% de noirs, Portland à 6% de noirs, Kenosha est à 10% de noirs et près de 80% de blancs. Ça, c'est toutes les villes où on voit la folie, les, les commerces qui se font saccager littéralement. Euh, vous voyez les pourcentages de population noire, dans ça, c'est pas effrayant. Notez que les villes euh, super noires comme Baltimore, Saint-Louis et Detroit n'ont pas eu d'émeule. Los Angeles, qui vient de subir une fusillade avec la police, n'a pas euh, n'a pas pu déclencher une émeute descendante. Ils ont essayé, mais leur manque euh, leur manque les enfants blancs avec peut-être la traduction qui est, est mal faite. Mais la réalité, la principale composition de Black Lives Matter, euh, euh, je crois, les dernières statistiques, c'était 17 de personnes de couleur noire. Si vous voyez, ça c'est simplement une photo, la plupart des personnes, c'est des blancs, des anarchistes, qui veulent tout défaire la société, repartir à zéro. La vérité derrière ces émeutes est qu'elles n'ont rien à voir avec les problèmes locaux et les griefs légitimes. Euh, les, les groupes de population peuvent vraiment faire des, euh, des demandes légitimes au niveau des gouvernements au niveau de la société, puis je le comprends euh, c est, c est, et comme ici au Québec il euh, y a eu des, des manifestations il n'y a pas de raciste au Québec il n'y a pas de racistes. Euh, oui il peut y avoir des personnes qui sont racistes, mais écoutez je sais pas si vous connaissez Boukard Diouf euh, c'est quelqu'un qui vient du Sénégal euh, qui, qui a déménagé en Abitibi euh, sur les ondes de, de Radio-Canada, des ondes publiques, Boucar est aimé par tous les Québécois, c'est un noir euh, vraiment du Sénégal qui avait, il a été euh, élevé dans une famille très très, très traditionnelle sénégalienne, et lui a pris les valeurs du Québec, c'est quelqu'un d'aimé euh, il n'y a pas de raciste oui, il y a des personnes qui sont racistes, mais de faire euh, là, il y a une manifestation à Montréal de dire qu'on est des racistes, qu'il faut tout changer au niveau des euh, euh, des euh, des personnes de couleur noire bien, je regarde Boucard, je regarde euh, euh, <rire> Il y, a, il y a plein de personnes qui sont euh, actives artistiquement et que la population aime. On ne fait pas de, de discrimination, nous, au niveau de la peau. Donc, euh, c'est ça, la, la, la vérité derrière ces émeutes-là, c'est plus que simplement une un, un question de racisme. Je pense vraiment c'est de changer les paradigmes. Euh, il y a des euh, choses qui sont vraies, là, dans le fond... Euh, Quelques personnes euh, euh, possèdent la majorité de la richesse euh, aux États-Unis, même sur la planète. C'est, on peut les compter sur les doigts de la main. Euh, le pourcentage de personnes qui possèdent euh, un gros gros pourcentage de richesse. Donc euh, oui, euh, c'est sûr qu'on a euh, des euh, inégalités. Euh, et euh, mais euh, la réalité des mesures, ben vous le voyez c'est quoi. Et on finit par euh, ce qui. On va regarder ça très, très rapidement. Euh, les derniers graphiques. Euh, on se trouve à voir ici euh, le Standard Poor's, ce qui est arrivé. On regarde au niveau euh, hebdomadaire euh, ce qu'on a connu les deux derniers jours. Il n'y a rien d'effrayant. L'oscillateur le, le, euh, s'en va vers la baisse, qui nous. Qui présage que peut-être on pourra avoir des mouvements, euh, des mouvements euh, euh, négatifs euh, les prochains jours, les prochaines semaines. Euh, au niveau euh, de... Bon, bah, on va aller voir tout de suite l'or. L'or euh, était en consolidation tout, tout, de toute manière. Donc, euh, ça fait un petit bout qu'on commence à... à peut-être même, ça pourrait avoir un, un effet de changement de direction. L'argent, c'est la même chose. Euh, donc, on pourrait peut-être connaître... Euh, soit qu'on continue la con consolidation ou un changement de direction. Le dollar américain, lui, euh, oui, un petit rebond, mais... Euh, ça s'en va à la baisse, euh, peut-être qu'on va avoir des petits soubresauts les prochains jours, mais ça s'en va à la baisse, et on va aller voir pour terminer. Eh bien, je vous ai montré le Standard Poor's, c'est un peu pareil sur tous les indices. Euh, vite, comme ça, on va regarder Tesla. Tesla qui euh, vous a connu une, une bonne descente, une bonne montée. Ça joue beaucoup, beaucoup, hein? regardez ça. On avait eu une euphorie au début de semaine, et... Euh, une baisse en fin de la semaine, mais là, on est revenu un peu. Euh, donc, euh, Apple, c'est probablement... Bah, c'est ça. Est-ce qu'on va connaître une correction? Euh, ça serait tout à fait normal, mais est-ce que ça nous dit que le marché va cracher? Je ne pense pas. La, la Fed est toujours là. Euh, Jérôme Powell le dit dans... On n'a pas le temps d'aller voir ça, mais il l'a dit dans l'article qu'on est allé voir que non, euh, on soutient encore le marché indéfiniment s'il le faut. Donc, ils vont encore réimprimer... Euh, de la fausse monnaie. Au niveau de l'économie, ben c'est ça, euh, l'économie ré... réelle, on se trouve à être vraiment, vraiment euh, euh, dans, dans un, un, un, un... On se trouve à être vraiment dans, dans un... un, un qu'on pourrait dire une catastrophe, là, au niveau de l'économie réelle. tout de chômage, ici, qui se trouve avoir baissé, la dernière statistique qui est sortie. Mais la réalité, c'est qu'avec euh, un, une amplitude comme ça qui est arrivée très, très raide, c'est pas dit qu'on va comme repartir à la hausse et le chômage va se calmer. C'est du jamais vu, c'est du jamais, jamais vu. Donc, euh, ça, ça se trouve être le chômage. Et finir, euh, peut-être, avec le PIB. On va finir avec ça. Euh, le PIB, on voit très, très bien qu'on a eu un décrochage, ici, du du produit intérieur brut c'est sur le long long long long terme comme vous pouvez voir mais c'est du un décrochage qu'on n'a jamais connu au niveau euh, rapide comme ça depuis 1900 dans ces années-là, 50, 53, 55. Donc, on finit là-dessus, parce que, tu sais, il, faut, il faut finir un jour. <rire> Donc, on se tient au courant cette semaine, parce que cette semaine, ça va être une semaine assez particulière sur les bourses, Je ne sais pas si, ce qui va arriver, mais il y a beaucoup d'émotions. Tout est à son compte, comme je vous avais dit, au niveau de, de la spéculation. C'est extrême. Donc, ça va être à suivre, si cette spéculation-là est à son sommet, ou on va encore plus spéculer, les achats sur marge sont à leurs extrêmes. On suit ça et on vous revient très très bientôt.